Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, vous Que vraiment son Nom soit béni dans ce matin, Amen. pour cette base qui nous accorde de pouvoir réaliser ce que lui, il a fait pour nous, de pouvoir savoir qui nous sommes en tant que fils et, et filles de Dieu, et savoir que réellement nous, nous avons un puissant Rédempteur qui a réellement prié pour nous. Amen. Et qui domine sur toutes choses. Rien réellement ne peut se dérober à ce regard. Amen. Vous savez, je crois que c'est dans le psaume 39, je suppose que c'est cela. Amen. Où cet homme de Dieu il disait, mais où fuirai-je loin de ton esprit Amen. Où irais-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si dit les ténèbres, je vais juste dire cela, c'est. C'est cette portion de l'État. Je pense que le psaume 139. Que Dieu bénisse, mon précieux. Hein? Et cela, c'est merveilleux de pouvoir voir tous ces hommes qui ont aimé notre Seigneur et, et qui connaissaient réellement les dieux en qui ils avaient pu y placer aussi leur confiance. Et dit, oui, je loin de ton esprit. Verset 7, 139, verset 7. D'abord, vous connaissez comment il, il exprime cette, cette grandeur de ces dieux et en disant que la parole ne pente encore sur ma langue, que déjà au éternel tu la connais. Il dit, un une science aussi merveilleuse, elle est au-dessus de ma tête. Amen. cela qui donne en fait davantage la crainte de ce Dieu en qui nous avons réellement cru et réellement nous marchons avec le, le puissant vainqueur. Et c'est la vérité parce qu'il s'est aussi révélé en nous pour que nous puissions avoir cette assurance, cette certitude. Tout au long de ce cheminement avec lui auquel nous, nous cheminons continuellement, le Seigneur nous apprend à avoir une pleine confiance en lui, parce qu'il il veut te montrer, toi, mon frère, te montrer à toi, ma soeur, qu'il est ton Dieu. Il dit, je suis l'éternel. C'est vrai, les dieux d'Abraham ou d'Isaac, mais ces dieux d'Abraham là, hein? d'Isaac et des gens, comme les d'Israël, est aussi devenu ton dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, tu, tu peux l'évoquer, pas comme le dieu d'Abraham, mais comme ton dieu à toi, Amen. parce que tu es aussi postérité, héritier, c'est-à-dire que, c'est quelque chose que nous prenons à cœur et nous le croyons que nous ne sommes pas seulement aimés, nous sommes vraiment véritablement en lui. Amen. Et que les promesses, nous, nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Amen. Sans quoi de citer effectivement Israël, mais aux alliances étrangères, toutes ces choses-là. Il est notre. Amen. Parce que nous étions sans Christ. Amen. Et quand nous l'avons eu, effectivement, alors nous sommes dans le véritable le soi-disant, mais vraiment dans le véritable. Et c'est la Bible qui le dit. Hein. À part lui, nous, nous sommes hérités. Vous voulez dire hein, dans, dans Galates, je pense, ça, hein. Galate chapitre 2. Et, et il nous accorde cette grâce de pouvoir réunir, Voilà. Je crois c'est Galate chapitre 2. Et chapitre, chapitre 3. Regardez bien. Hein. Et il dit, verset vers 26. Dans le chapitre 3, verset 26, ayant d'abord parlé de la procédure d'Abraham, et comme vous le savez, et vous connaissez l'Écriture, effectivement, il est verset 26, vous connaissez ce que je car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est merveilleux, non? Oui. Ah oui, alors il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Il n'y a plus ni juif, ni grec. C'est merveilleux. Amen. Nous, là-haut, oh, il est tout en tout Amen. <rire> Gloire à Dieu. C'est pourquoi la dit, bon, vous avez tout pleinement en lui. Qui est, qui, est, qui est le chef et le dominateur de toute autorité. C'est écrit comme ça dans le film. Alors, ici, mais vous qui l'avez revêtu, effectivement, vous qui avez été baptisé en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, si on a revêtu Christ, il n'y a plus ni vie. Amen. Amen. Amen. C'est vrai. Hein? Amen. Parce qu'il continue ici, il dit il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc là, nous le sommes certainement. Et maintenant, nous pouvons réellement être sûrs et certains que les promesses dans les saintes -Saint écritures, nous en sommes vraiment les bénéficiaires elles sont donc pour nous. Ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire et promettre, effectivement, ce qui était pour Israël est devenu aussi l'autre. Ah oui, parce que ce que la Bible dit, Amen. non et, et je crois que c'est dans le livre de, de, de, de Romains, je pense, que cela, lorsque il nous parle pour que nous puissions voir ce que l'Israël avait. Romains, je pense, au chapitre 9 ou 11, quelque chose comme ceci, nous allons nous trouver ici. Romains, au chapitre 9, je crois que ce cela chapitre 9 de Romains, il dit, j'ai dit donc la vérité en Christ et je ne mens point ma conscience, ma témoignage, par le Saint-Esprit. Je prouve donc une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Parce que je voulais moi-même être à la me séparer de Christ pour me faire. Mes parents sont la chair qui sont israélites, à qui appartiennent quoi L'adoption, la gloire, n'est-ce pas Et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriotes. C'est vrai, non Donc tout cela leur appartient, parce que, et puis de qui aussi, la Bible dit ici, il continue en disant aussi, de qui est issu selon la chair le Fils qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Et voilà que nous aussi, nous sommes devenus bénéficiaires. De cela, par cette grâce que le Seigneur a pour que son Seigneur soit venu. Il dit J'appellerai mon peuple ceux qui n'était pas. Bien aimés ce qui n'était pas. Et c'est vrai, nous nous ne venons pas être comptés du nombre de ceux Nous étions des idolâtres, effectivement, des hommes et des femmes souillés dans, dans leur nature, dans leur esprit. Mais là, Dieu nous a apporté la grâce. Par crise, effectivement, d'être. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes justifiés par ben, la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, vous savez, frères et sœurs, Dieu nous a accordé une grâce tout à fait particulière dans un monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et cette grâce particulière, c'est que lorsque nous prenons le nom des Écritures, Voyez, je, je voudrais, je donner cet exemple, juste, que vous connaissez très bien aussi, pour que vous puissiez arriver à pouvoir vous comprendre cela aussi. Vous vous, vous souvenez de, de, de, de, de, de, de ce que c'était mon qu'on effectivement, c'est quoi, c'est une description qu'on donne, évidemment, une illustration que Frère Branham donnait, effectivement. Il disait il y avait un fermier, et ce fermier, il allait sur la montagne, et là, et, et, vous savez quand on parle de fermier, c'est quelqu'un quelqu de ferme avec des pousses, de quoi des Animation. Il est allé sur la montagne et là, il a trouvé les œufs de l'aigle. Et il a pris, en fait, parmi ces œufs-là, puis un oeuf et puis des minutes, il a mélangé avec les œufs de cette poule, effectivement, qui est la poule maintenant, là, a eu à pouvoir couvrir ses œufs, effectivement. Et, et les œufs éclos, et puis évidemment, qu'est-ce qu'on a vu Et puis on a vu les petits poussins qui sont sortis, et puis avec les petits aiglons aussi, ainsi de suite. Et pendant tout ce temps, les petits aiglons étaient là, avec les poussins. Ils, vous savez, ils, ils allaient dans la même sens. Il marchait presque la même chose, bien que ça n'allait pas pour lui, mais ça passait pas bien, mais il s'efforçait quand même, donc ils avaient la même chose. Mais un jour, c'est un moment aigle, et c'est souvenant qu'il avait son, son enfant quelque part, parce que l'œuf manquait, donc il savait que quelque part effectivement. Alors il a commencé à pouvoir voltiger. Et pendant qu'il voltigeait avec ses airs si déployés, comme l'aigle est tellement si haut, il voit tellement si bien, si bas. Donc pendant qu'il regardait Siba, il a vu effectivement les petits poussins. Hein, et pendant ces poussins, effectivement, il a vu un, un petit oiseau différent. <coughs> il était différent, ce petit poussin-là, par rapport aux autres, cet oiseau par rapport aux autres poussins. Et pendant que je faisais des côtes-côtes, il essayaient de faire l'effort, puis même sa constitution. sa vie il était un peu plus fort par rapport aux autres. Et là, il a lancé un cri. Vous voyez comment les cris de l'aigle percent effectivement et pourtant, tous, c'était des oiseaux. Hein. Vous savez, c'est dans ces moment. Et voilà qu'on peut voir. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. <rire> dans le petit églon, tout ce qui était dans l'églon a bougé. Amen. et vous, Amen. Bien. Alors Vous savez, vous savez ce Donc tout ce qui était dans l'églon a bougé dans le sens d'une sorte de réjouissance, d'une sorte de, de, de, de choses qui tirannulent. Mais chez les poussins, c'était la peur. <rire> Donc le même prix a produit quelque chose de différent parmi les deux qui là Donc il contient des règles effectivement, il dit, mais il y a quelque chose qui, qui fait de moi que ça rentre et ça. Ça me donne autre chose. Et vous savez, qu'est-ce qui te fait quand on va manger Quand vous lisez la Bible, par rapport aux autres points, il y a une très grande différence. Ça, c'est la vérité, frère. Cette différence, c'est le droit. C'est pourquoi, mon frère, parfois, quand on parle du Seigneur Jésus, c'est pas la même chose qu'elle les dénominationnels, mon frère. Non, Amen. parce qu'à toi, tu connais est son importance, frère. Amen. Et il peuvent répéter, Jésus, Jésus, Jésus, mais toi, ce n'est pas la même chose. Amen. Tu peux l'entendre tous les jours. Amen. Toi, tous les jours, il est toujours nouveau. Amen. Parce que la parole de Dieu est une profondeur. Dans laquelle tu entres, frère. Oh, tu es tellement innergié. Et nous n'ont pas ça. Mais toi, tu l'as. Ça te fait vivre. Amen. Ce n'est pas une répétition, mon frère et ma soeur, mais, mais c'est la vie. Et quand tu l'écoutes, effectivement, tu entends dire non, non, non, ça, ça fait autre chose. mais les ne sois pas comme mon frère a dit, effectivement, il y la même chose, effectivement. Jésus, il est bon, mais toi, ce n'est pas la même chose. Parce que tu le connais, lui, dans la puissance de sa résurrection. Ça fait une très grande différence. C'est pourquoi, frère fait ça comme nous l'entendons, il y a plusieurs Jésus. C'est vrai, c'est vrai, frère, chaque dénomination a son Jésus. Et j'explique en fonction de ces Jésus taillés, en fait, hein, en rapport avec sa dénomination. Et c'est cela qui, qui donne effectivement hein. alors, ceux qui viennent effectivement, chez eux. Après, preuve, que, ils vont aboutir, effectivement, jusqu'à retourner, là, à la mer, dont ils sont sortis, donc, à l'église catholique. Parce qu'ils sont, « Mais toi, mon frère, je parle bien de cela ?» qui aient la grâce de pouvoir réellement connaître ce que Dieu est pour eux. Et qui, au plus profond de leur âme, ont été touchés pour donner leur cœur complètement au Seigneur, afin qu'ils le vivent, ils le vivent tout à fait de C'est-à-dire que cet homme ou cette femme qui était fatigué de ses mensonges, fatiguée de sa double vie, fatigué de son hypocrisie, fatiguée de, de tout ce qui était en fatigué dit Je suis fatigué, j'ai fait chaque fois, j'ai il dit, je n'en peux plus qui pourra me délivrer Cette femme-là. dit, Quand je vais faire le bien, le mal s'attache à moi. C'est comme cela qu'elle était là la, la femme samaritaine Frère, c est, c est, c est, c est, tu arrives à un moment où tu n'as plus envie. Les choses, il dit, tu sens Il dit, mais tu peux me délivrer. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il est un secours. Lorsque le cri en il je sens que si Dieu veut faire quelque chose de bien, mais, oh quand je vais faire le bien, mais, le mal s'attache à moi. Misérable que je sois. Il, a, il était dans sa maison, mais, Je ne veux pas, mais je suis poussé. Pourquoi Parce qu'il je suis esclave de quelque chose. Je n'ai pas envie. Mon frère, quand tu es comme ça, le grandel, il a les yeux de moi. Je si les hommes, même si l'on tes su qu'il aimait, sa vie est comme ça, comme cela. Mais ton âme n'aime pas ça. Le monde est de te voir. Alléluia! Oh frère! Pharaon pouvait penser que c'était un peuple perdu. Mais les filles qui faisaient monter, Alléluia! Le monde est de la les cris de mon point, moi, de son ami, et les soeurs, on oh ne soit pas triste, mon frère, de ma triste, ma soeur. Ton rédempteur à toi. Alléluia. Il est descendu sur la terre parce qu'il savait qui tu étais. Les sauveurs du croyant. Son honneur se montre à toi. Amen. Je vous en prie, frère. Il faut le connaître. Amen. Nous l'avons entendu ce matin. Alléluia. Tout pouvoir m'a été tout, Il est le créateur. Il est bien à toute autorité. Et celui-là, c'est ton Père. Oh, c'est vient pas m'en sortir, mais il entend les cris. Les larmes que tu fais les gens me suivent, les gens me parlent de moi, de moi, Seigneur, je ne vais pas le faire, mais ce n'est pas ce qui m'arrive, Il voit de sois simplement sincère, il me dit, la bonne est pas encore sur ma langue, Amen. tu le sors et tu Amen. me fais. Amen. Alléluia, Amen. il est tout seul, j'ai je t'en Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous, nous avons un, un puissant Amen. Amen. et c'est Jésus de Nazareth Amen. le Jésus Amen. de la Bible Amen. il veut faire quelque chose avec toi ma sœur avec toi mon frère c'est important que nos yeux soient constamment tournés vers lui Amen. il te veut toi Amen. Il est capable de changer ta vie. Dans les parfums où tu te trouves, effectivement, il a les yeux sur toi. La femme samaritaine était en prison en cela. On ne réalisait pas que le grand aigle avait les yeux sur elle. Malgré ce que le voisin les voisines pouvaient dire d'elle. Elle ne voulait pas de cette vie. Mais la pression était là. Alors là il aime les hommes. C'est Dieu que nous avons. Il vous aime faire. L'amour que Dieu a à notre endroit. L'homme ne peut pas Amen. vivre pour pouvoir la voir. C'est pourquoi, comme nous l'entendons dans les scènes d'écriture, frère et soeur, la haine et la rancune ne peuvent pas être dans le cœur d'un royaume. Pourquoi Pourquoi Parce que la Bible l'a dit. Hallelujah. La Bible l'a démontré. Vous, vous, vous voulez -vous qu'on lise Regardez, j'aime beaucoup ça. Vous l'aimez aussi, je crois, dans, dans l'impierre. Vous savez cela Regardez très bien. L'impierre nous le montre ici. L'impierre, chapitre 1, vous connaissez déjà les effectivement. Et puis, nous disons, oh, chapitre 1, chapitre 1, verset 22, il dit, « Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité, à l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous, aimez-vous ardemment. J'aime beaucoup ce mot-là. Vous savez, ardemment, ça veut dire que vous vous avez tellement autant d'empressement, autant d'amour pour l'un, pour l'autre. Et vous, quand vous voyez votre frère sortez des gens. Amen. Quand vous voyez votre santé il y a quelque chose qui vous fait brûler. Amen. Mais quand vous voyez, il arrive comme ça et puis vous sentez un froid en vous. Il y a quelque chose qui va. Amen. Peu, importe, peu importe, peu importe. Peu importe que cette personne ait. Vous savez, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est ceci. Je crois que si vous êtes spirituel tous. Quand quelqu'un ne vous aime pas. Il porte quelque chose de tout à fait négatif. Il y a un esprit mauvais. Quand il vous approche, oui. vous sentez, oui. même s'il force, oui. vous sentez que oui. cela est quelque chose de faux. Oui. Il force. Est... Mais Dieu vous donne cela. Amen. Vous êtes tous fils et filles. Ça ne veut pas dire qu'il faut soupçonner. C'est différent. Non. Parce que quand vous, comprenez... vous savez, je veux vous vous compreniez ça. Oui. Quand Dieu donne un don, oui. je vous l'ai déjà dit. J'essaie de grâce de pouvoir avoir le discernement. Je peux m'asseoir avec vous. Je peux savoir. J'ai dit et c'est la vérité. Je le sais. Et mais, mais si maintenant, quand Dieu donne un don, en fait, ce que Dieu attend, ce que tu puisses simplement fait être en vide, mm -hmm. sous le contrôle. Mais si maintenant, tu commences à pouvoir soupçonner que oui, je pense que je pense que le don ne fonctionne pas. Amen. <rire> Oui. Parce que pour que ça puisse prendre davantage d'ampleur, il faut que Dieu ait le contrôle. Amen. Pour que Dieu ait le contrôle, il y a quelque chose de très important qu'on doit savoir. Pour que Dieu puisse avoir le contrôle, c'est cela. Il faut que le cœur soit Amen. Constamment pur. Amen. Sans soupçon, Amen. sans pensée négative. Amen. Amen. Satan, ce qui cherche, à souiller le cœur. Une fois qu'il a souillé, Dieu ne peut pas en quelque je suis Alors pour que Dieu puisse continuer toujours, arriver à pouvoir travailler en toi le cœur. Amen. On dit, mais, mais, frère, vous ne faites jamais attention à la parole de Dieu, frère. C'est cela l'erreur. Il dit, la charité. Bon C'est qu hein. normal qu'à ce moment-là que quand on peut imaginer, je vais donner un don Imaginez que Dieu vous donne ces dons de pouvoir savoir ce que les autres pensent. Pas de bon, voilà. Pas de bon, je vais pas justement. C'est donc effectivement de pouvoir quelqu'un vous apporter. Et que maintenant, maintenant quand vous l'avez commencé, oh, donc c'est comme ça que tu es tu penses comme ça oh, putain, comment tu vas vivre avec les frères <rire> oh, donc est tu est comme ça avec moi oh, je comprends maintenant alors oh, Dieu vous donne ses dents vous savez ce que la personne est vous les de les privés <rire> c'est <c> ça en <rire> quoi les dents <rire> donc la personne vient vraiment vers vous vous savez, elle va vous raconter des histoires mais vous savez qu'elle vous raconte des histoires mais vous l'aimez. Vous priez pour la personne. C'est ça en fait que non, ce que. Vous voyez, oui, vous comprenez, vous que vous comprenez, vous peut-être les frères disent, non, c'est ce que la Bible dit, il est très bien. Regardez, puis on revient dans Pierre. Un Corinthien au chapitre 12, je Oui, un Oui, mon frère, je pense que c'est ça. Un Corinthien chapitre 12. Regardez, regardez. Regardez ce que la Bible dit. Regardez Un Corinthien chapitre 12, ici, verset 4 dit. 12 verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en plus. C'est vrai, non Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pourquoi Pour l'utiliser. Pour les C'est vrai, non Amen. Donc, effectivement, que ça doit être dit que votre langue, vos parents soient assez donnés des Pourquoi Toujours le but, c'est pour que l'âme soit amenée, sauvée avec tout cœur. Alors il dit, un pierre, vous on a vu un pierre, chapitre 1, je pense aussi, un pierre, au chapitre 2. Bah, dis donc, il dit, ayez donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir... Un amour fraternel sincère. Allez. Cet amour-là ne soupçonne pas le mal. Il faut toujours éviter les soupçons. Au fait, mon frère, ma soeur, ce qui peut détruire la communion entre un frère et une soeur, c'est les soupçons. Allez. Et ça donne à l'âme. cest que là, c'est son âme. Hein. De, vous savez, c'est simplement quand vous regardez seulement. Ah oh oui, je pense que. Et s'il a dit ça comme cela. C'est parce que c'est moi qui le vis, c'est moi qui le Donc, tout ça, alors que réellement, que, <rire> ce n'est pas peut ce que le, le frère ou la soeur pensait de toi, mais seulement quand tu as extra extrapolé, extra pensé au-dessus. C'est mm -hmm. cela. Alors, à ce moment-là, quoi? La colère vient dans ton cœur. Mm -hmm. Donc, il pense que je suis comme ça. Hein? Donc, il croit que je suis comme cela. Hein? Et alors, si qu'est-ce que je peux avoir de bien avec? Des soupçons. Vous savez encore, comme il dit, mais et, et, et la Bible dit que, que, que, que nous ne pouvons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Amen. Quand on a une trop haute opinion de soi-même, alors on se considère comme étant le maître. Et tous les autres ne savent rien. Moi, je sais. Vous savez, la, la Bible nous dit que. J'ai toujours dit, vous connaissez, j'ai toujours dit, est dit, la connaissance, elle enfle. Mm. Enflé, ça veut dire en mm. Vous comprenez mm. J'ai toujours dit, la connaissance de Dieu, qui vient de Dieu, ne peut jamais vous enfler. Amen. Amen. Parce que la connaissance qui enfle, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas bon de mm. C'est une mauvaise sémence qui vient. Mm. Mais celle qui vient de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, elle vous en toujours. C'est la vérité, non Amen. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit Regardez les autres comme étant au-dessus de vous. C'est ça la connaissance de Dieu. Elle ne peut jamais t'enfler. Parce qu'il m'apprend, oh, quand je regarde mon frère, je dois. Arriver. Quand je presse, je ne sais pas, mais que Dieu nous aide, père, Quand je vois un frère ou une sœur qui a un ton, de Dieu, et que Dieu utilise, mais c'est la joie pour vous. Je suis heureux, j'ai dit, mais Seigneur, fais encore. Pourquoi Parce que ce frère est comme toi. La sœur est comme toi. Pourquoi seulement toi, Moi, moi, moi, moi. Mais non Je vis pour que eux vivent aussi. Vraiment. Amen. Amen. Qu -ce que cet état d'esprit saute mm -hmm. Amen. Et que nous puissions voir nos frères comme nos frères. Et nos soeurs comme on doit être. Amen. Amen. Tant Amen. Si elle boitille ou boitille, effectivement. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est toujours mon frère. Amen. Aussi longtemps qu'il s'accroche à venir à l'Assemblée, c'est ma responsabilité Amen. de pouvoir l'aider. Ne tenir pas la main. Amen. Mais tu ne comprends rien. Il t'insulte. Non, c'est parce qu'il si n'a rien compris. Je les tiens par la main. Amen. Je dois l'aider. Parce que nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous amène tous. tous. J'aime beaucoup. J'ai confiance que Dieu, notre Seigneur, il nous amène à cela. Comme la première église. Comme ces âmes-là, frère, oh je pleure, Dieu connaît mes larmes. Vous savez, cela, frère, c'est du bon. De voir ce cœur qui reçoit l'évangile, il n'y a plus d'égouillement, il n'y a plus de mauvaises pensées. Regarde son frère avec autant d'amour. Il dit, ce frère, il est mien. C'est mon frère, c'est ma soeur. Frère, ce que dit, je crois que même les le disaient, quand vous entrez là-haut, quand vous arrivez là-haut, c'est l'amour parfait. C'est vrai, non C'est pourquoi déjà, ici, pas pour que nous soyons sûrs que nous serons là-bas, lorsque nous nous trouvons ensemble, quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta soeur, Amen. Seigneur, Amen. je ne je peux, peux pas, moi, en effet, penser que je ne l'avais pas. Amen. Je vis pour la voir. Amen. Ah! Amen. Je vis pour le voir. Vous bon, ce n'est pas comme ça, moi, c'est comme ça. Ah, Parce que moi, mais Amen. Dieu m'a fait ainsi pour ce qui m'a donné comme travail. Amen. Mais ce n'est pas possible que même ces frères ou ceux qui te donnent des... Non, tu dis, Seigneur, je vais même les tenir par la C'est Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. L'âme que vous êtes, une seule âme, a coûté la vie aussi. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a de la considération. Amen. À l'endroit de vos frères, de vos soeurs. Alléluia. Que Satan ne vienne pas tout le temps là. Parce que, je sais, je, quand, vous savez, quand on est ici, hein, moi, par la grâce que Dieu m'a accordée, quand je suis ici, quand l'onction vient et que la parole sort, il y a quelque chose qui va comme ça et que vous sentez le retour. Mm. Mm. Notre, vous ne vous rendez pas compte que vos cœurs se dévoilent. Mm. Mm. Alléluia. Amen. Il est faim, il est mm. comme ça, il, mm. il pense, il est sous mais c'est la vérité. Amen. Mm. Mais je rendais témoignage à mon précieux frère, j'ai dit, mais tu sais, je prie, soit je prie il y, y, y a quelque chose, et j'étais ma main, il y a quelque chose que je sais, que le Seigneur, je lève ma main dans le ciel. Je sais, je connais mon Dieu. Il y a un moment qu'il ne veut pas ouvrir. Il me maintient, c'était. Je sais cela, frère Parce que quand je vais dans certains pays, c'est comme une ouverture qui s'ouvre comme ça, Oui, frère, c'est vrai. C'est comme le. Pourquoi c'est tous ces gens-là qui écrivent ici Ils pleurent, ils sont en chaudes larmes, effectivement. Les images, je peux vous les faire, je peux les afficher là-bas, frère. Oui, mais je peux vous les afficher, les larmes, jusqu'aujourd'hui, qui sont même au Vietnam. Vous savez ce qu'ils me disent Au Vietnam, tous les je peux vous les. Parfois, quand on rend témoignage ici, ils disent Mais ce frère, il est en train de pouvoir nous emmener, nous peut-être en bateau, il exagère pour qu'on croie qu'effectivement, c'est si et cela peut être la cause. Frères et sœurs, j'ai des preuves et des témoignages. Tu ah, peux afficher ces tableaux là que vous lirez pour les larmes que ce frère, les pasteurs, les églises, effectivement. Aujourd'hui, il y en a tellement, des, les, je ne sais pas si des dizaines, qui veulent s'accrocher, effectivement, à ce que la Dieu. Pourquoi, frères et sœurs Parce que quand on arrive, il y a quelque chose qui se passe. Dieu ouvre, c'est comme une, une ouverture comme ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus qui monte. Maintenant, le don, et commence à pouvoir. Vraiment, vous ne contrôlez rien. Vous. À ce moment-là, vous sentez qu'il devient encore beaucoup plus en lui. Il vous contrôle. Et vous êtes là, il y a quelque chose qui se passe. Frère, il descend et toute l'assistance peut réellement réaliser que même les incroyants qui viennent pour la promesse. Je vous ai dit tout à l'heure. Non, je ne ai dit pas là avec mon frère. Vous savez, quand je priais pour ces Les photos vont être affichées. Quand la puissance... Parce on a vu, qu'ils ont mis cette lumière dans le témoignage, Quand la puissance est descendue. Vous savez ce qui s'est passé parce que c'était un endroit à l'extérieur, mais on m'a pris là beaucoup, c'était assez grand large, large, là, là, je suis là-bas au fond, dans des passages au fond. Les, maisons, les voisins dans les maisons, le voisin dans les maisons, ils sont sortis pour qu'ils viennent, je prie Alléluia. Alors qu'ils n'étaient pas dans les maisons, mais c'est-à-dire qu'il y avait un contrôle dans la partie, effectivement, le cerveau était fait et Les voisins sont sortis, on m'a dit, mais c'est bien dans la vie. Ils sont sortis, bien maisons Vous vous souvenez, une fois j'étais à Kabat Baran. À Caban, à aux Philippines, dans la région profonde, jusqu'aujourd'hui, c'est la vérité, frère et soeur. Alors, vous savez ce qui est passé? quand vous avez mis des, des, des grandes affiches comme ça, un hein, missionnaire qui vient dans la, dans la région de la bon. Et puis, il y avait un pasteur, pasteur de l'Union qui dit à son église: non, n'allez pas là-bas pour bon, écouter cet homme-là, de toute façon. Il n'est pas de notre bord, effectivement, il, il, il prêche, les, effectivement, comme eux, mais nous, nous sommes, vous restez chez vous, vous ne venez pas, vous n'allez pas là-bas, effectivement. Et il s'est passé que j'étais là, j'étais à la lieu publique et je prêchais la parole, prêchais la parole, et ils étaient de l'autre côté, effectivement, là-bas, je, enfin, je sais pas comment c'est passé, comment ils se sont retrouvés ensemble. Alors, il dit, ils ont dit, ils sont, ils sont, ils sont venus là, à l'assemblée, là. Il dit qu'ils avaient été malais, les frères de l'Église, les intempestions de la mort. C'est Pendant que nous étions là, chez nous, là-bas, notre passage n'avait pas le restés style. Pendant que nous étions là-bas, quelque chose s'est passé. On a entendu une voix qui nous a dit "Lève-vous et partez contre la porte." Nous sommes. Vous savez, il y a toujours des sceptiques, même parmi vous. Je peux vous donner le numéro de téléphone, même l'adresse de frères qui est là-bas. Alors il dit, il dit, il dit. Vous savez, quand nous sommes venus, parce que nous sommes venus et nous sommes entrés, la parole que nous avons écoutée, il dit, non seulement la parole, mais la présence de ces dieux. C'est vrai qu'ils étaient là, de leur yeux, vous voyez comment Dieu guérissait Et la présence de ces dieux, ici, il dit, non, non, non. non. Là, dans cette assemblée-là, le frère qui avait organisé la réunion, il appelle il dit, mais pasteur, nous voulons vous dire une chose. On voit d'abord ces témoignages ici, et puis on vous dit, il ne faudrait on vous dit, qu'on ne retournera plus jamais, jamais dans notre église. Nous prenons tout ce que nous avons là-bas, maintenant, dis-nous où vous réalisez. Et bien, nous, nous venons chez vous. Oui, jusqu'à ces jours. Ils sont dans l'église, et le réveil continue. C'est pour dire que Dieu, lorsqu'il veut, vous utilisez le cœur. Amen. Satan utilise ça, vos pensées, parce qu'en fait il fait de vous, quand vous, quand vous pensez vos pensées, vous pensez, pensez droit. parce que ça vient de vous, c'est pour ça que Satan vous fait faire, hein. je dis mais tu vois, c'est déjà une fois que tu te considères toi comme étant plus que les autres, tous ceux qui viennent à ta tête, ils pensent juste, la Bible a raison, hein. Que les autres soient au-dessus de nous. Je pense pas, c'est peut-être pas juste ce que je pense. Je veux seulement que mon cœur soit pur. C'est comme cela que Dieu utilise les dons. Quand ton cœur est pur, ne pense pas quelque chose d'impur. Dieu le pur maintenant vient. Il prend le contrôle du canal. C'est pourquoi vous comprenez quand les prédictions soient nettoies. Débouché. Ça, il faut le comprendre. Donc, déboucher. Quand c'est débouché, alors l'eau pure peut passer. Parce qu'une eau pure vient d'une source pure, non S'il n'y a pas une source pure, ben, tout ce qui vient, c'est une eau qui est souillée. Tu veux penser droit Alors, il faut que la source soit droite. Tant mm -hmm. que le cœur tout à fait nettoyé et purifié, alors, alors nous retournons dans la pierre, rapidement. nous avons le temps. Et qui, oh, au bout, oh, il dit ceci Donc tout avoir de, hein, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres et cela de tout votre cœur. Ah, parce que si mon cœur à moi n'est pas droit, c'est difficile hein, de pouvoir aimer vraiment la personne de tout mon cœur. Vous savez, frères et sœurs, ce qui fait le droit et qui te démontre que Christ, notre Seigneur, est en toi. C'est l'amour que tu manifestes. Amen. Vous savez, le grand danger avec le croyant de cet comme ceux qui ont lu beaucoup de brochures, ceux qui savent vous parler de l'amour, ils savent comment quand vous vous parlez avec eux. Les gens parfois ils se rendent pas compte, un hein, frère. Vous voulez parler avec un frère ou avec une sœur qui est déjà un peu comme ça. Il veut vous montrer qu'il connaît. Oui, parce que la Bible dit, il va vous débiter tout ce que le message a dit pour vous impressionner. Hein. Il connaît effectivement comment, quand on parle de l'amour, l'amour, il dit Donc, c'est Mais en fait, le problème, c'est que c'est toujours là. Cet amour, on le connaît bien, mais là, il est là. La preuve, vous pouvez la vivre. Hein. Votre attention. La preuve, vous pouvez la vivre, frère et sœur. Nous voulons l'entendre, mais c'est quand vous allez franchir cette porte-là. Il ne faut pas 4 heures, 5 heures. Franchissez la porte. Mmh. serrez la main. Mmh. Parlez avec. Vous allez réaliser. Vraiment. Il ne faut pas 5 heures, il ne faut pas 4 heures. Mmh. Juste cette porte-là. Passez la porte. Vraiment. Mmh. Mmh. C'est le seul test que vous avez ce matin. Quand tu passes cette porte-là, dans ce petit cours-là, on, on vous trouvez là avec, je ne sais pas, des personnes à saint absolument marien Mais observez-vous, rapprochez-vous, parlez-vous, vous allez réaliser. C'est cela qui est triste. Comment est-ce que tu peux t'attendre à aller au ciel? De quelle manière? Ce n'est pas là qui importe pour Dieu ici. Ce qui importe pour Dieu, c'est ici. Amen. Amen. Parce que vous avez toujours compris ce que la Bible dit, et la parole de Dieu est une sémence. N'est-ce pas mon frère Amen. Oui, cette sémence, effectivement, elle est semée, elle doit descendre quelque part. Si elle reste terrible, ça sert à rien. Vous pouvez même la magasiner dans votre maison, dans les greniers, vous pouvez garder cela. Vous savez ce qui se passe Vous aurez toujours un problème, ça ne poussera pas. C'est important qu'on la mette quelque part, pour qu qu'elle donne effectivement. Nous continuons rapidement, il, dit, il dit. pourquoi cela Puisque vous avez été régénéré, régénéré, ça veut dire que vous avez expérimenté la nouvelle naissance. C'est ça ce que ça veut dire, pardon, une nouvelle naissance, il dit, non par une semence corrigible, mais par une semence incorrigible, par la parole vivante et permanente des dieux. Donc, pour que toi, tu puisses vraiment arriver à pouvoir aimer quelqu'un. Vous voulez que je vous réalise encore bien cela On a ceci, hein le l'a dit ceci, dans 1 chapitre 13. chapitre 13, Corinthiens plus chapitre 13. Verset 1. Oui, d'abord, je dirais le verset. Chapitre 12, d'abord, il dit le verset 31. Le verset 12, 31, il dit Aspirez au don le meilleur. Amen. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Une voix par excellence. C'est laquelle c'est celle que nous disons maintenant, chapitre 13. Quand donc je parlerai les langues des hommes et des anges. Ceci la voix parce que c'est Si je n'ai pas ajouté, je suis un errant qui résonne, une symbole qui rétente. Et quand j'aurai même les dons de la prophétie, la connaissance de tous les mystères que Dieu soit béni, C'est merveilleux. Amen. Ah oui, frère. C'est vraiment merveilleux. Non, Dieu est vraiment parfait. La parole de Dieu, frère. C'est quelque chose que nous devons sceller dans notre cœur. Vivons avec frère. Amen. Et ne vous séparez jamais de Amen. votre Bible. Séparez-vous même de votre portefeuille, votre monnaie, ainsi de suite. Hein? Mais jamais de votre Bible. Amen. Amen. Amen. Oh oui. C'est quand vous la méditez même dans la forêt. Vous savez, dans la forêt, si vous avez, dans pleine forêt, vous avez 50 000 dollars dans votre poche. Et vous allez acheter quoi avec? Mm -hmm. Alléluia! Vous allez acheter quoi avec hein? Et quand vous avez la Bible, Amen. Ah, lorsque vous la lisez, vous quelque chose vient. Parce que chaque jour, quand Dieu vous parle de fortifier, même dans la bouche, il ouvre une voie. Il me dit ma parole jour et nuit. C'est vrai non Ta parole est quoi Et tu que lances mes lumière sur mon sentier l'argent n'est pas une lampe à mes pieds c'est vrai non Amen. mais n'ayez jamais honte de, de la porter même si elle est, elle est grosse Bon, bah, il est vrai qu'on peut aussi avoir les petite hein? c'est toujours la même chose hein? voilà. mais ne vous séparez jamais Amen. de c'est quelque chose qui doit être plus précieux Amen. Que, que vous même Amen. parce que votre vie à votre est là Amen. Amen. Quand vous ne lisez plus la parole, quand vous ne la méditez plus, vous allez fondre. C'est vrai, non Je suis regardé, je pense que c'est cela. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. Il dit, oh, il y a un heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil de péché. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas. Mais qui nous son plaisir. Dans la loi de l'éternel Amen. Ah, et qui fait quoi Et qui la médite jour et nuit. Amen. Vous irez cela Donc, il a médite. Et qu'est-ce qui n'est pas de bénédiction Oh là là, là, Il est grand Un arbre planté près des courants. Quand la mauvaise pensée vient, on ouvre la Bible. Ah Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te purifie, te reçue le cagneau. Gloire à toi que j'ai la Bible. Amen. Parce que quand je lis, je me retrouve. Amen. C'est vrai. Oh oui, c'est la vérité. Il donne son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait, il réussit. C'est nécessaire de pouvoir réellement s'accrocher. Alors quand cela est ainsi travaillant, comme nous lisons dans le Corinthiens au chapitre 13, la foi par excellence, il dit, quand j'aurai des prophéties, la connaissance prophétie du ministère et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Ha, ha, ha. Seigneur, oh là là, là nous sommes tellement heureux parce que les démons mêmes nous sont soumis. Mmh. Parmi eux se trouvait quelqu'un. Il dit, il les a, Je l'aime beaucoup un hein. maître, il est merveilleux. Il a regardé et dit réjouissez vous plutôt, pride, je plutôt <coughs> de ce que vous nous. Alléluia! Alléluia! Il dit, réjussez-vous plutôt aussi. Nous ne voulons pas chasser des mots, nous ne pas fait, nous ne voulons pas faire, vous savez. So mais il y a un moment où a regardé le maître, il dit, mais il m'a mis quand même tout le temps, quand même un Dieu, tout le temps, quand même la Bible, tout le temps, quand même la parole. Oh là là! Je crois que les pharisiens, c'est du Seigneur, ont raison, mais la Bible, hein? mm. C'est comme cela que Judas a regardé le maître. Pourquoi mm. Parce qu'il n'avait pas l'amour. Mm. Mm. Quand vous aimez, vous placez votre confiance. Amen. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal, mal. Amen. C'est vrai, non? Amen. Avoir un, un, un, un tel maître comme celui qui fraise, je ne sais pas comment, mais que Dieu. Mais c'est vrai, c'est. C'est Dieu qui a toujours sous son temps. Parce qu'être là, assis à le voir, à l'écouter, Judas du Mais vraiment, la est <Agent> merveilleuse, frère. Ce n'est pas pour dire que Dieu, le Seigneur a dit, mais mais en fait, il y a l'écriture qui s'accomplit, donc le fils de la perdition. Il fallait que l'écriture s'accomplisse. Parce que s'asseoir là, frère, à ses pieds, Écouter la parole et voir ce que Dieu faisait au travers de cet homme de Galilée. Euh, yeah. Frère, qu'est-ce que je ne donnerai pas pour pouvoir le suivre toute ma vie Mais Jésus n'était pas content. Vous voyez l'importance de pouvoir avoir quelque chose qui vient de Dieu. Il faut, il faut une expérience puissante de Dieu pour vous a. Pas ce que les hommes disent. Amen. Les hommes peuvent vivre. Parce que si vous basez simplement sur ce que les hommes ont dit, un jour ça ira, vous vous Parce que les mêmes hommes changent de langage. aujourd'hui, ils parleront du bien de Demain, si cette même personne-là parle du bien de vous êtes bien avec. Et que vous le reprenez de la manière qu'on a dit non. Qu'est-ce ça, ça, va changer Il va changer ça, va Amen, Amen. Amen mais comme ça, il va ça. est changé comme ça. C'est pourquoi en rapport avec les choses de Dieu, il faut être témoin. Amen. Amen. Oui. Dieu doit faire quelque chose avec vous. Amen. Amen. Parce qu'il les avait regardés, hein? je l'aime beaucoup. Il est resté tranquille pendant qu'il disait, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang ne prend pas. Mmh. Puis il est resté tranquille. Il dit, mais si, si <coughs> quelqu'un ne mange pas ma chair, et ne prend pas mon sang, il pas la vie en lui-même. Il mmh. s'est passé. Jésus a commencé parmi les disciples à murmurer euh, et voilà, il exagère mais voilà, voilà, voilà, voilà et c'était les 70 disciples, ils avaient fait les démons vous vous souvenez ils ont commencé à murmurer, effectivement oui, il pense toujours et Satan est très rusé, il vous suit toujours un tout petit peu hein? et vous vous rendez pas compte, effectivement quand vous êtes là, vous écoutez, effectivement il n'est pas loin, il tourne toujours pour vous lancer une pensée vous voyez s'il a fait ça comme ça aujourd'hui, c'est parce que c'est qui te brise pour moi. à ce moment-là, tous tes yeux à toi sont complètement aveuglés. C'est ça ce qu'il cherche, non Il t'aveugle effectivement, il te bouche les oreilles. Maintenant, il, te, il fait quoi Il te tourne dans la mauvaise direction. Il commence à te montrer toutes les mauvaises choses. Alors pendant ce temps-là, Dieu est en train de travailler. C'est que, quand le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les yeux, c'est une grâce. Pour réaliser cette grâce que Dieu nous accorde, effectivement, pour que nous puissions nous accrocher à la chose Seigneur. Mais plus puisque toi, tu l'es dit. Tu disais, effectivement, qu'il était là, qu'il écoutait, effectivement. Et puis quand le Seigneur a dit, mais, si vous ne mangez ma chaîne, pleine ensemble, Ils sont partis. Puis il s'est tourné encore vers ceux qui étaient restés. Il dit, mais pourquoi vous restez ici Vous pouvez aussi partir avec eux. Pourquoi vous ne parlez pas Vous savez pourquoi il a posé cette question Pour toi et moi, que nous puissions voir le témoignage. Que ce qui est de l'homme est vraiment de l'homme. Et ce qui est de Dieu. Amen. Alors, Pierre, il s'est levé, <rire> la vie, maître, mais fait qui nous l'autre pour nous aller. Hein? <rire> mais tu as le parole de la piété, il dit, mais, lorsque je t'entends, lorsque je regarde ce que Dieu fait à toi, où veux-tu que j'aille Je reconnais que tout ce que tu dis vient de Dieu. Et oui, il dit, mais n'est-ce pas moi, moi ici qui vous ai choisi ce que je vous connais. Si moi vous n'avez pas choisi. Vous serez parti aussi. Donc, il faut que dans votre marche, dans votre vie, frère, que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu, que vous attache à lui. Dans la marche. Et que ce Dieu vous conduise lui-même à l'endroit où il veut que vous vous soyez n'en parole de Si c'est Dieu qui vous y a placé, aucun okay, nom. Peu importe tout ce que l'homme peut dire, il peut changer, il peut faire ceci, Amen. vous vous restez là, Amen. parce que aussi longtemps que Dieu ne vous a absolument rien dit. Il faut, il faut faire attention aux influences des hommes. Amen. Amen. Satan Amen. est toujours dans la masse. Mm -hmm. Dieu est toujours dans vous. Les individus. La masse, la pression, effectivement. Là. Mais quand Dieu te prend, dans les cas qui te montre, il te parle, c'est une grâce. Il te montre effectivement la chose. Alors il dit, quand je parle de les homme, de homme, des hommes et des hommes, nous continuons ici. Mais quand de quand j'aurai même toute la foi, soit transportée devant âme Si je n'ai pas la charité, je ne suis pas... Donc, je ne suis absolument rien. Donc, rien de rien. Et continuez Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je libéré même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Dieu trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices plutôt que dans l'obéissance? Alléluia. Amen. Vaut mieux. Amen. fils, les mains, les vices, Alléluia. Alléluia. Non, je vais quand même mettre les offrandes parce qu'on m'y oblige, je vais te dire, frère, ne mettez pas votre digne quand Vraiment. vous êtes obligé. Sœur, ne le faites jamais. Vraiment. Parce que ce n'est pas une bénédiction de c'est quand c'est l'obéissance avec l'amour et la foi dans la parole de Dieu. Mm. Dieu. Dieu ne voit pas ce que vous mettez comme cela. Il voit la source. Vous le voyez Amen. Le Dieu vous, bénisse. Amen. vous vous souvenez quand le maître était assis Vous voyez les gens qu'elle est maîtres. Le riche venait, il venait, mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis il y a une veuve qui veut dire. Alléluia. Man. Alléluia man. Une veuve. Qu effectivement, oh, que c'est merveilleux de connaître le seigneur Amen. et d'être par lui. c'était merveilleux qu'il soit venu frère c'est nous étions des ténèbres Amen. et maintenant il nous a pour la grâce de voir comment vivre avec Dieu Amen. comment Amen. servir à Dieu notre Dieu n'est pas un mendiant, ou quelqu'un qui ne peut supplier jamais il, ne peut pas il est toujours l'excellent et l'excellence il demande l'excellence dans les choses qui le concernent c'est pourquoi ne vous sentez jamais obligé Amen. Alléluia. C'est vrai. Ne vous sentez jamais obligé de faire quoi Vous savez, je vais vous dire une chose. Que Dieu nous pardonne, c'est bon. Vous ne m'avez pas vu une fois ici me tenir ici debout devant vous, vous demander Frères et sœurs, j'ai besoin d'une offrande pour. Moyen pour pouvoir arriver à pouvoir aller faire ceci si -si pour euh, partir, pour ceci, pour cela. Pour... Je ne vous ai jamais demandé ça. Non. Vraiment, as vous m'avez entendu vous demander ça Non, non. Vous savez pour quelle raison Vous savez pour quelle raison Et pourtant, avec la part de la responsabilité que Dieu m'a accordée dans son œuvre ici, il y a beaucoup d'églises. Ils sont attachés à ce que vous ne voyez pas. Et ça, de presque, de par le monde, dans presque beaucoup de pays sur le globe, qui attendent la prédication, qui viennent d'ici. Et ces frères et sœurs, ils ont aussi des besoins. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, moi je voyage, vous vous êtes bien. C'est dans votre pays, ici, vous avez de l'eau, de l'électricité, des vêtements que vous jetez comme cela. J'ai vu des enfants, j'ai pleuré, hein? pieds nus, avec des, des vêtements déchirés ici, et qui ont fait avec beaucoup de jours, mais de nombreux enfants. J'ai vu des euh, coca des enfants, hein? des, des jeunes qui venaient, qui chantaient, mais avec autant de joie, mais qui n'avaient. rien. Et quand ils me regardaient, ils venaient autour de moi, ils attendaient de moi quelque chose. Oui. Parfois, je pleure beaucoup, frère. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas vous demander parce que je connais ce que vous êtes. Alléluia. Vous pouvez oui. dire, frère, nous vous aimons, je sais. Ce. Vous pouvez vous dire ce que vous dépensez pour des choses inutiles. Vrai. Des choses inutiles. Amen. Si on fait seulement une demande ici, vous serez la première à sortir. Ah. Maintenant, il commence à me demander de Et pourtant, vous êtes papa. Et pourtant, vous l'êtes. Si Dieu vous donne l'occasion que la plupart des églises de par le monde puissent s'accrocher à pouvoir être tournées vers ici c'est parce qu'il y, y a non seulement la parole de Dieu, mais Dieu aussi le pouvoir. Amen. Amen. Je pas entendu votre amène C'est par la parole de Dieu, frère, que vous avez raison. Amen. Amen. Je le disais tantôt, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui va pas avec vous. Qu'est-ce qui vous manque, frère Quand vous avez des problèmes, on prie Dieu pour vous. Amen. Qui dort dans la ici N'est-ce pas, ma soeur Tu as chez toi mon Dieu vous connaît. Oui. Vous parlez trop. Oui. Vous méprisez trop les choses. Oui. Vous ne prenez pas au sérieux les choses. Alors c'est ainsi que moi et ses frères ici, nous, nous battons et nous, nous souffrons. C'est vrai. On ne vous demande rien. Hein? Mais nous aidons beaucoup de gens de parlement. Oui. Mm -hmm. Ici, si nous sommes en aussi des gens et appellent pour qu'on les des plus que même 50 50, 50, 50 50 euros ou 10 euros pour nourrir leur famille mm -hmm. pourquoi parce que nous leur apportons la parole des vies ils mm -hmm. voient l'amour de Dieu mm -hmm. vous savez vous ce que vous faites avec votre 50 euros mm -hmm. vous vachez des chaussures ici mm -hmm. c'est vrai non Ces 50 euros là bon, bon. nourrir une famille mm -hmm. d'un homme qui sert Dieu mm -hmm. venez voir les emails que j'en sois il n'est pas choix. Mais je ne vous ai jamais rien demandé. Nous vous aimons, frères, nous aimons le ministère de Dieu. Je sais jusqu'où vous pouvez venir. Je sais jusqu'où vous pouvez aller avec des choses de Pour acheter des choses futiles, là c'est pas pour Mais si on touche que voilà pour l'œuvre de Dieu, il faut aider des frères, pour ceci et cela. On souffre pour envoyer des choses à Dieu. Mais Dieu bénit, hein. Amen. Amen. Amen. Vous avez entendu son amen c'est parce qu'il sait qu'il y a un qui qu s'est appelé et qu'il doit trouver pour envoyer. Hey, et il souffre, le frère, que vous voyez là. Comme des fois, ce mot est plus. Oh, oh, oh. J'ai une responsabilité <rire> <une rire> que je vous demande. Tu dis, Dieu est en là. <rire> ah oui, parce que qu il sait bien qu'il ne peut pas vous toucher, frère et soeur. Voilà, nous avons une situation pour les... Vous savez, parfois, quand je pars loin, c'est la chose que je ne vais pas vous raconter. <coughs> Quel est donc ce frère ou cette soeur ici je vais dire notre que Je vais passer son nom parce qu'on va nous, nous avons des soeurs. Amen. Amen. Avez-vous Amen. Amen. que ce frère puisse appeler des frères là-bas, le frère est les sœurs Amen. Amen. qu'il y a tellement du monde qui vient maintenant, il faut encore, parce que vous savez quand je parle, dans les Amen. ici, vous trouvez les gens, vous avez porte à porte, ils sont là sans manger. Et vous devez les aider à manger. <coughs> il se mettait ici, oh, frère, là-bas le frère va avoir 4-5 rayons, on lui dit qu'il faut que ceux qui sont lois là-bas, on doit le nourrir. Et est-ce que quelqu'un parmi vous peut avoir, n'est-ce pas, même 1500 euros pour qu'on envoie Oui, oh. <rire> c'est ça, frère, vous rendez compte, -vous Dieu l'a envoyé. Là. Dieu l'a envoyé là-bas. Là, là c'est les brochures et c'est ici, c'est cela. Oui, Dieu qui m'a envoyé, prends toujours. Après, c'est que c'est fait. Ça fait ça, je pour non. Nous le nourrions. On voit pour eux. On en besoin. Ici, si Dieu nous a donné la grâce, j'avais toujours dit, Dieu est vraiment merveilleux. Et toujours dit, quand vous prêchez, il faut aussi la Bible. Mm -hmm. Nous avons des centaines de ici. Que mm -hmm. mm -hmm. Dieu te bénisse. Nous pouvons... a, vous savez, il y a des églises, mais frères, et chez nous, on n'a pas pu dire, comment vous faites-vous Il est là, il dit, mais, mais votre frère est fait, est là, nous avons tout fait pour l'abandonner, pour qu'il n'ait rien pour voyager. Comment il fait pour voyager tout le temps Comment il fait pour pouvoir aller là-bas ici, les yeux Amen. Amen. Au il dit, oh, il a peut-être un gouvernement derrière et on lui dit, il a choix des substituts. Mais il ne rien. Il choisit des substituts. C'est Nous avons dit. Amen. Je vous l'ai dit ici, frère. Je le répète encore pour vous dire, il n'y a aucun homme. Il n'y a aucune femme sur cette terre qui peut mettre par terre. Amen. Hum je vous l'ai dit c'est la vérité je Amen. sais où je me tiens vous pouvez m'abandonner lui ne m'abandonnera pas j'ai une tâche et je dois accomplir D'après vous êtes là il pourvoit toujours quand un voyage se pointe il pourvoit Amen. Amen. notre Dieu est vraiment un Dieu vivant la Bible ici que nous avons c'est pourquoi il dit, mais tu ne manqueras jamais de rien. Notre foi, il doit grandir dans les choses de Dieu. il doit s'accrocher à ses dieux. Bientôt nous partirons de ces choses ici. Mm -hmm. je préfère en pas faire grandir là? Mm -hmm. Quand j'arriverai là, quand il est là, il dit toute ta vie à toi. Amen. Tout est bien à toi. Mm -hmm. C'était pour moi. Mmh. Je vous l'ai dit sinon, mmh. quand vous donnez votre argent, votre bien, Dieu vous le remet. Amen. Amen. C'est certain qu'il vous dit, ne donnez pas, mettez-moi. Pas. Alors, la femme là, tous, mettez-moi. Et puis, la veuve là, on mmh. avec ce qu'elle va. Est-ce qu'elle va dire, quand bon, je suis veuve, je ne peux pas mettre parce que c'est tout ce que j'ai mmh. Non. Il dit, oh Dieu du ciel, je t'aime de tout mmh. mon cœur. Tu as fait de moi ce que tu as fait, il n'y a pas de problème, mais Dieu, mon Dieu, Amen. tu as dit ce que j'ai, je ne me mets dans la vie. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit De tout ce qui était venu avec l'enfant, c'est lui. Faire le bonbon voici la seule, Alléluia. Elle a mis de tout ce qu'elle avait nécessaire. Mm. Là, dedans. Eh oui, Dieu bénit. Amen. Amen. Tu as encore la grâce. Alors, « Si je n'ai pas la charité, je peux faire brûler mon corps, effectivement, de nous continuons vite fait d'ici, hein, hein. » On va dire, d'être avec des versets, c'est celui-là. si -ce je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. N'est-ce pas vrai hein. Verset 4, il dit, « La charité est patiente. C'est la nature de Dieu. Il est plein de bonté, la charité est laissée, les poignées vieuses. La charité ne se vante point. Et elle ne s'enfle point d'orgueil, c'est impossible. Hein? Et elle ne fait rien de malhonnête, et elle ne cherche au point son intérêt, et elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal, elle ne réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. C'est vrai, hein? Elle oui. supporte son frère, supporte sa soeur. C'est cela. Et puis écoutez bien, elle dit.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 Mm -hmm. que Dieu nous accorde la grâce nous le disons hein? et que nous comprenons effectivement ce que cela veut dire en fait pour un croyant il est impossible frère soeur, que toi mon frère que toi ma soeur tu puisses vraiment aimer ton frère de tout ton cœur ta soeur de ton cœur avant d'aller ici je pense c'était mardi jeudi. Un fils de Dieu ne peut pas être araculé. Non non non. non, non, non. Non, non, non, non. Vous pouvez le faire. Mais non, ça va travailler. Demain, mm -hmm. quand il va dormir, la Alléluia. Même si garde la colère, Dieu, oui. il, il s'est venu. Tu ne peux pas garder ta colère sur la nuit. Ça travaille, Son âme. Amen. Le matin, il s'élève, il regarde. Même s'il fait un peu comme ça, il y a une douceur. Amen. Amen. Oui. Pas possible, frère. Pourquoi, frère Puisqu'il est né de Dieu. Amen. Car c'est de Dieu. Et pardonne. Parce que, aussi longtemps qu'il n'a pas pardonné, il ne respire pas bien. Voilà les fils c'est filles connaissent. Quand tu n'as pas pardonné, tu as beau fermer, j'ai dit, ferme-moi. Mais vous ne respirez pas bien. Amen. Tu Amen. tournes la gauche, ça ne va pas. Amen. À toi, ça ne va pas. Amen. Tu ne respires pas bien. Mais quand tu as dit, bon, je ne parle Alléluia! C'est un combat de lui et son père. J'ai parlé de nous, Oh, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, il crie. Parce qu'il se retrouve dans sa Amen. Alléluia. L'amour de Dieu. Amen. La loi sur passe. C'est quand on peut dire. Oh, oui, frère. Quand vous l'avez frère, vous, vous êtes heureux. Amen. Vous, vous aimez vos frères. Vous aimez vos, vous aimez vos soeurs. Ouais, nous, nous sommes appelés à nous aimer, à prier pour nos frères et pour nos soeurs, les enfants de mon frère sont miens, c'est la vérité frère, si c'est si ton frère, c'est qui a ton frère et à toi, l'enfant de ton frère est à toi, s'il a un problème c'est ton problème, tu ne peux pas dormir si tu sens que ton frère et sa famille, les enfants, ça n'a pas dit non, non, non, non. Si tu te rends compte, tu as de coucher, mais il là, Il dit, toi, tu dors. Mais tu sais que lui, là-bas, mm -hmm. ton frère, il, il, il n'est pas bien. Mm -hmm. Tu as renforcé les sommets, frère. Oh, il faut le connaître. Mm -hmm. Tu as renforcé, j'ai fait dormir. Soit donc pas amen. alors qu'un <rire> gros bon lève-toi quand tu te mets à genoux, oh amen. oui amen, le sommeil devient grand parce que tu t'es dégagé quest ce qu'il fait avec toi c'est l'amour de Dieu Les renforts quand vous traversez de l'autre côté là-bas, quand vous arrivez c'est l'amour oui. Amen. amen. c'est Non, par une semence corrective, mais par une semence incorrective. Mm. Vous voyez, hier, hier, j fait, que Dieu vous bénisse tous ah, et euh, remercier, alors que nous étions là avec tout, tout, tout le bien-aimé, si tu es sur la il y a ma belle famille qui est venue effectivement et, et, et quoi que vous il était tellement haut. Mais, et, oh, il me dit Je voudrais tant, et, et, et, je, je, je, je, je, je voudrais tant appartenir à votre femme. Il y a quelque chose, hier, dit Génial. C'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez ce que vous dégagez comme impression. Quand ce parfum est dégagé, frère, ça donne la vie aux gens. Vous êtes les seuls de la terre. Amen. Amen. Amen. quel bonheur de pouvoir aimer et c'est sûr, quand, quand vous aimez vous savez, c est, c est, ça fait du bien d'aimer Amen Amen. oui sans mauvaises pensées vous me dire je ne veux pas cela, je veux aimer mon frère je veux aimer ma soeur. Peu pour ce qu'on peut me dire je veux aimer, je être en ordre avec mon cœur, Amen. et avec mon âme Amen. parce que je sais que c'est ça qui m'amènera là. Amen. Connaissance que j'ai m'amène à pouvoir être parfait. Oh le parfait c'est Dieu. C'est Dieu qui est sur les temps. Alors il dit. Vous voulez qu'on termine avec le psaume sans parler J'ai dit Juste deux minutes. Ça, je l'avais dit tout à l'heure j'ai dit oui, J'ai cela et puis bon, nous levons et puis nous prions ensemble Tant avancé aussi. Et nous prions notre, notre Oh comme David pouvait dit, il exprime cela à pas son Dieu. Mais sont en train de Il dit, oh. Il dit, oh. Tu sais, verset c'est, verset tu c'est, c'est, verset Tu tu 7, verset 7, tu me verset et tu 7, verset 7, verset 7, quand je pourquoi pouvais monsieur me suivre avec des soupçons puisque tu connais la chose, je vais être droit Amen. Oui. Amen. et sais, quand je marche et quand je rire oui. et tu pénètres toutes mes voies Amen. et prends plaisir, vous savez quand vous, vous pouvez réaliser qu'il est avec vous oui. c'est merveilleux. Amen. savoir que mon Dieu est avec moi Amen. on ne va pas laisser seul non? Oui. Et, a, et la qu'elle car la parole de pas sur ma langue, Que est déjà, ô oh, éternel, tu la connais entièrement. Lorsqu'elle veut monter, <rire> c'est pourquoi, quand le Saint est oh, si nous pouvons nous asseoir encore, frère, que Dieu vous bénisse mon frère. C'est pourquoi tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. A une mauvaise pensée, veut monter, arriver à l'acte de conseil. Frais. En, parce que Amen. quand la mauvaise pensée dit Amen. le monde il t'a dit, dit il a fait bah oui mais là c'est quoi la colère mm -hmm. Mm -hmm. Oui. Mais quand elle commence à monter dit, la pensée dis, mais, dit, tu, avant de l'humain tu la connais entièrement Allez, donc l'océan n'a pas la bonne source les c'est pas, pas, pas la vérité c'est pas, pas la chose reste dans la pureté donc il contrôle. Le trône du jugement de Dieu. Là. Amen. Vous connaissez cela, non, mmh. non C'est une prédication, pour la connaissez, non Dans mmh. le trône du jugement de Dieu. Là. Alors maintenant, quand ça vient, comment les... Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Écrit. Alors, il dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Je ne vais pas rester longtemps, je vais dire vite, vite, hein, je comprends, je vais partir. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. C'est une merveilleuse, et Et être environné de ces mm. c'est une allez vous dites, mais, mm. qui Je ne sais le C'est sûr et certain. C'est vous bon, celui qui demeure dans la vérité, à la oh, bon, ça, bon, de Dieu refuse, fort terrestre, tu m'entends pas derrière et pas devant. Mmh. Où est-ce que je peux fuir, moi Tu me connais. Mmh. Alléluia Amen. Oh oui, oui, oui, frère sir. quand Dieu vous connaît, vous aime, frère. Bon, mmh. oh, vous pouvez être attiré sur ce dit, Tous les faux prédicateurs, le soi-disant prédicateur, frère et ils font un travail évident. Mais non, faire parce qu'ils ont aussi des ramassies, des ramassies. Mmh. Mmh. Mais toi, rassemblement, on peut tirer par là. Vous allez vous observer, un frère, un fils de Dieu, s'il est lié par quelque chose, Dieu l'est lié complètement. Amen. Amen. Pour qu'il soit lié. Il n'a qu'un seul péché. Amen. Amen. Sous la domination dans laquelle elle se trouve en tant qu'ébrière. Mon bien Amen. C'est vrai. Amen. Le conduire de 20 pâtures, je me rendais. Le conduire de 100 pâtures, mon âme. Il Alors, il dit, mais. Une science aussi merveilleuse, mmh. glorieuse, hein? mmh. est au-dessus de ma tête. Mmh. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Mmh. Où irais-je de ton esprit, où que je de ta face Je monte au ciel. Mmh. Je me couche sur le banc. Tu vois là. Mmh. Si je prends les scènes de l'aurore que j'ai habité à l'extrémité de la terre, la mer, pardon, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Frères et sœurs, où est-ce que nous pouvons nous trouver en tant que fils de Dieu? Et que Dieu ne puisse même pas nous voir. Si nous avons le temps, je resterai un tout petit peu là pour vous montrer quelque chose. Et qui est vraiment important pour vous. Je vais vous laisser partir, vous commencez à pouvoir vous écouter. évidemment, parce que pas vous presser de partir. Okay. Mais c'est important, frère M. Vous avez remarqué ici. Là, il dit, il dit ceci. Regardez bien. Là, si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Amen. <rire> Amen. Pour qui est-ce qu'il peut descendre au séjour de mort Alléluia. Pour qui est-ce qu'il peut descendre c'est pour dire que même les séjours de moi, si vous disais ici, j'ai dit, mais frère, en tant que fils de Dieu, vous n'est pas avoir peur de l'enfer. Non, non, Parce qu'il <rire> n'y a pas de place pour toi, Amen. en tant qu'élu de Dieu. Amen. En enfer. Amen. Parce que toutes les places sont déjà occupées. Amen. Amen. Oh oui. Père, et est là ya, il y a, il dit, et si la dit, je m'en vais vous préparer nos places pour vous. Il y a une place là-bas pour les autres éléments. Tu ne peux pas avoir de place quand même. Non. Il y en a une qui est préparée là-bas pour toi. Oui. Même si tu es standard à l'enfer, les démons vont dire non, non, non, pas lui ici. Amen. Amen. La gloire à Dieu. Ta place n'est pas en enfer. Non prenez lui de Dieu, sa place ne peut pas se dire. Les démons vont être troublés. Parce que, vous avez oh frère à moi ici, que Dieu nous aide. Quand la sorcière d'Andorre a invoqué. Amen. Salut Qu'est-ce qu'il a vu monter Il dit, a j'ai un Dieu qui parle. Alléluia. Si tu descends le enfant, les enfants, les démons vont te troubler. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh frère, nous voudrions avoir du temps personne. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Vous, vous mangerez cet après-midi. Frère, nous voudrions avoir du temps personne. Amen. Amen. Pour que nous sachions qui nous sommes. Pourquoi la création tout entière? Amen. Frère, les démons tremblent devant Le Fils de Dieu. Amen. Ah oui, Satan C'est parce qu'il il aveugle, oui, mais vous avez, notre précieux frère était de l'air il dit, mais tout pouvoir m'a été donné. Et sur la terre, nous possédons toutes choses. Parce que nous sommes mm -hmm. en lui. Il ne lui a pas dit. Il dit, tous les jours de ma vie, avant même qu'aucun n'existe. Amen va, non Avant qu'on existe. de Amen. Il était inscrit Amen. Ça veut dire quoi Que Dieu a toujours veillé sur toi Amen Vous Amen. le voyez Amen. Amen Avant que tu sois formé Amen. Dans les seins de ta mère oui. Je te Amen. C'est vrai alors, l'élection ne votre pas, ça ne s'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Vous le croyez Amen. Amen. Amen. Amen.